Quelles sont les étapes exactes que vous avez besoin de suivre pour créer votre première formation en ligne et pour la vendre, ainsi que les logiciels dont vous avez besoin. C'est ce que nous voyons dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Zika Tala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité de notoriété et surtout plus de clients grâce à internet. Aujourd'hui, nous allons parler de création d'une formation en ligne. Nous parlerons plus tard euh, de créer des accompagnements en ligne. Aujourd'hui, on va parler de création d'une formation en ligne. Quelles sont les étapes à suivre pour créer une formation en ligne et quels sont les logiciels dont vous allez avoir besoin Et bien au niveau des étapes pour que vous allez devoir Alors, je regarde mes notes, hein, même si je les connais par cœur, vous savez quand on parle, on a toujours besoin d'avoir un petit suivi et je vous invite aussi à avoir un petit storyboard à suivre. Donc, euh, il y a quatre étapes que vous allez devoir suivre si vous souhaitez vendre une formation en ligne. Vendre une formation en ligne, c'est quelque chose de spécifique. Effectivement, vous avez toute la partie technique, mais ça va au-delà. Parce qu'en fait, il faut arriver à connecter avec votre client sans être là, sans l'avoir au téléphone, sans avoir d'échange avec lui. La vente doit être faite en automatique. Et c'est là qu'est toute la subtilité. Créer un produit en ligne, c'est facile. Créer une page de vente, c'est facile. Aujourd'hui, très sincèrement, n'importe qui peut vous créer une page de vente. Créer une page de vente qui convertit, c'est autre chose. Créer une page de vente qui convertit avec un produit efficace, c'est encore autre chose. Et emmener des clients euh, intéressés sur votre page de vente qui convertit vers une formation qui, qui est géniale, c'est encore autre chose. Les quatre étapes. La première étape, justement, va être cette fameuse création de produit. Euh, et que moi, je, je travaille avec mes clients à partir de leur Personal Branding. On travaille toujours, toujours, toujours, son Personal Branding. Qu'est-ce que c'est que le Personal Branding Eh bien, c'est les parties de votre histoire que vous allez utiliser pour entrer en connexion avec votre client pour vendre votre produit. Donc, quelles sont les parties de votre histoire qui vont parler à votre client pour vendre votre produit Quand vous avez votre produit, déjà, c'est très bien. Ensuite, je vais vous inviter à prendre un moment pour préparer toutes les parties textes et images que vous allez avoir besoin. dont vous allez avoir besoin. C'est-à-dire vous avez besoin de plusieurs, euh, plusieurs choses. Pop-up, page de capture, page de, enfin, page de vente, euh, page de vente directement. Vous allez avoir besoin d'une page de paiement, d'une page de remerciement, de mails envoyés. Mais vous allez également avoir besoin de contenu sur Internet pour amener les gens vers cette fameuse page de vente. Donc avant, dessinez un plan de ce que vous voulez faire, et ensuite écrivez chacun des textes que vous allez avoir besoin sur chacune de ces pages. Je peux vous assurer que si vous n'êtes pas un expert ou un expert en technique, si vous commencez par créer, prendre un logiciel pour créer la page de vente, vous allez arrêter. Ou alors vous allez dépasser le temps parce que c'est la partie la plus dure. D'abord la préparation. Vous connaissez sûrement la loi de Pareto 20-80. Et bien là c'est exactement ça. On pratique les, 20, les 80 euh, la préparation, c'est 80% de temps. La mise en technique, c'est les 20% qui restent. Donc, deuxième étape, préparer toutes les parties textes. Quand toutes les parties textes sont prêtes, on passe à la partie technique. Yes, ça c'est la partie qui m'intéresse le plus. Vous le savez, je suis une, une amoureuse de tout ce qui est euh, mise en place de, de techniques euh, web marketing, inboard marketing, surtout inboard marketing, euh, mettre en place des tunnels de vente, des pages qui capturent. Enfin, tout ça, tout ça, c'est vraiment mettre en place des systèmes qui fonctionnent et qui rapportent des clients. Voilà. Euh, donc là, à partir de ce moment-là, vous allez passer à la partie technique hein, et donc créer votre pop-up si vous en avez besoin d'un, votre page de vente, votre page de, de paiement, votre système de paiement. Ensuite, vous allez devoir créer donc, euh, donc ça quand c'est fait et vous pouvez commencer à en parler, à dire ça y est, c'est fait, etc. Et il y en a qui sont en train de nous dire mais easy, on ne peut pas vendre quelque chose, il n'y a pas la formation derrière. Si, si, on vend avant la formation. Ça, c'est la base parce que je peux vous assurer que si vous passez je ne sais combien de temps à créer une formation qui ne se vend pas, vous n'allez pas y arriver. Sincèrement, on vend d'abord la formation. Par contre, on indique que la formation va commencer 4, 5, 10 jours après. Je vous le dis souvent, pour toutes mes formations, je crée des bêta-tests. C'est-à-dire que je prends un tout petit groupe de personnes qui vont payer moins cher et qui vont tester avec moi cette formation. Actuellement, justement, on est en train de tester une formation sur la création d'une formation en ligne. On est en petit groupe. Avec des personnes qui m'ont déjà suivi, donc qui sont un peu plus avancées, avec des 100% débutants. Et on teste justement cette formation. Une formation. Oula, c'est pas joli ça. Euh, une formation justement sur comment créer une formation en ligne. Et ça s'appelle concrètement Créer une formation en ligne, c'est easy, facile en anglais. Easy qui s'écrit S-Y. -E -E donc. Troisième étape, la technique. Quatrième étape, enfin, vous allez créer votre espace membre. Celui où les personnes vont pouvoir accéder à cette fameuse formation en ligne et qui ensuite... Oui, je suis obsédée par cette mèche. Euh, cette fameuse formation en ligne qui ensuite va être, elle, vendue en 100% automatique. Vous n'allez plus jamais intervenir dans cette formation, sauf si vous faites des coachings de groupe. Étape 1, on résume. Étape 1, préparation du produit à partir de votre histoire, à partir de votre expérience. Étape 2, préparation des contenus écrits. Étape 3, préparation de tout ce qui est technique, euh, toutes les pages, tous les visuels euh, dont vous allez avoir besoin pour vendre ce produit. Étape 4, préparation de l'espacement. Voilà les quatre étapes dont vous allez avoir besoin pour créer votre formation. Très sincèrement, l'étape 3 euh, et 4, qui vous semblent peut-être aujourd'hui les plus difficiles, sont réellement les plus faciles. À partir du moment où vous avez tout préparé à l'avance, c'est juste du copier-coller. Très simple. Ensuite, les logiciels. Vous allez avoir besoin d'un logiciel pour votre pop-up. Peut-être est-ce qu'il est déjà intégré sur votre site internet. Il faudra le croiser avec un système d'autorépondeur. C'est-à-dire que la personne qui va aller sur votre pop-up, qui va ensuite être dirigée vers la page de vente, d'accord euh, eh il faut un, déjà un système de tracking. Alors ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus avancés, mais c'est toujours intéressant d'avoir un petit système de tracking qui va ensuite permettre de dire « Hey, toi, tu es venu sur cette page, mais tu n'as pas acheté. » Peut-être que ça t'intéresse encore. Vous voyez, quand vous allez sur des sites et que quelques minutes après, eh bien, vous avez une publicité de ce même site. Mais figurez-vous, c'est pas très compliqué à mettre en place. Donc, vous allez avoir besoin d'un système de tracking. Vous allez avoir besoin d'une page de capture, justement, pour que les gens achètent. Donc, ce qu'on appelle aussi une page de capture, c'est quand il y a une intermédiaire. D'où, vous avez juste besoin d'une page de vente. Pop-up, qui renvoie vers une page de vente. Sur la page de vente, vous expliquez votre produit qui renvoie sur un bon de commande où il faut payer. Vous avez besoin d'un système de paiement. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une page de remerciement. Ça, c'est toujours pareil. En parallèle, vous avez besoin d'un système qui envoie les mails en automatique de préférence. Et ensuite, vous avez besoin d'un logiciel qui va justement héberger votre formation. Voilà ce dont vous avez entièrement besoin si vous souhaitez créer une formation en ligne. Moi, aujourd'hui, j'utilise un logiciel qui est très, très simple. Vous trouverez euh, un petit peu partout des formations par rapport à ça. Euh, J'ai une formation qui est gratuite, qui est euh, sur mon... Ben, vous avez le lien dessous, qui est « Comment créer un tunnel de vente ». Elle est en 100% gratuite, donc je vous invite à aller la regarder. Euh, et je vais vous expliquer toute la partie technique, justement, à mettre en place. Vous avez trois tunnels complets et je vous les fais étape par étape. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette formation. Euh, si vous souhaitez aller plus loin et donc directement prendre une formation pour créer justement un, un tunnel de vente, eh n'hésitez pas à euh, ben, regarder dessous dans les commentaires, vous allez trouver justement un lien vers cette formation. Euh, le logiciel que j'utilise, vous le savez, je vous en ai déjà parlé des dizaines et des dizaines de fois, c'est Systemio. Euh, Systemio, je ne vais pas vous faire une démonstration ici parce que je vous en ai déjà fait plein. Vous avez sur, mon site sur ma page plein de... Euh, tuto. Vous avez également cette formation qui dure plus de 3 heures, hein, qui est 100% gratuite pour apprendre à créer des tunnels de vente. Donc, allez tester. C'est gratuit. Vous avez, euh, je vous mets à disposition, un lien 30 jours sans rentrer votre carte bleue. Donc, vous pouvez tester le logiciel pendant 30 jours, euh, mettre des choses en place, etc. Et ensuite, bah, vous pourrez tout simplement passer à l'action et faire comme moi, bah, avoir des clean clings <rire> des sommes d'argent qui rentrent bah, tout le temps. Actuellement, oui, j'ai tous les jours je réfléchis. Non, je crois que j'ai eu un jour où je n'ai pas eu de vente. Euh, mais sinon, tous les jours, j'ai des petites sommes qui rentrent entre euh, 7 euros, qui est mon plus, pro plus petit produit, qui va d'ailleurs être très prochainement arrêté. Et euh, mon plus gros produit actuellement, c'est euh, Voyage Excellence, qui est un accompagnement sur un an, euh, personnalisé, en one and one. Voilà, c'est tout <rire> Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à, faire, euh, un, à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Normalement, en allant sur mon site internet, vous allez tout trouver. Si vous voulez tester Systemio, allez d'abord regarder je vous dis euh, la formation que j'ai créée. Vous verrez, elle est vraiment géniale. Et Avant de prendre Systemio, j'étais sur un autre logiciel et comme j'en étais assez déçu, j'ai testé 18 logiciels entre le moment j'ai arrêté l'ancien logiciel et le moment où j'ai pris Systemio. Et euh, j'ai aussi depuis testé d'autres logiciels. Donc pour moi aujourd'hui, c'est le logiciel le plus simple à utiliser, le plus simple à installer. Voilà, vous avez un lien dessous avec 30 jours d'essai gratuit Et vous avez surtout cette formation. En fait, avant de, de vous dire oui, je vais prendre ce logiciel, là, là, là, là, là, allez voir ma formation. Vous n'avez pas, vous n pas la passer à la pratique, hein. c'est une formation qui est 100% gratuite. Euh, évidemment, vous allez rentrer dans un tunnel, mais vous pouvez vous en dégager quand vous voulez. Le but, c'est que vous appreniez à mettre ça en place, que vous compreniez, que vous voyez que c'est facile, que vous vous sentiez à l'aise là-dessus. Après, vous allez voir, c'est très très facile. Euh, de toute façon, tout est facile quand c'est bien expliqué, et normalement, début janvier, je vous rajoute un nouveau tunnel que je vais faire au pire mi-janvier, puisque il y a plein de choses à faire. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne cette vidéo. cette vidéo, si vous avez aimé, mettez un moi un j'aime. Si vous avez des questions, mettez-moi dans les commentaires. Si vous voulez voir le, la formation gratuite, vous l'avez également dans les commentaires. Je vous souhaite une belle fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous